Petit Starbucks. Alors en fait nécessairement au début de vlog certains vont se dire mais attends il va jusqu'en Corée du Sud pour aller au centre commercial. Alors déjà, faut savoir que je me fais séquestrer. <rire> il y a madame ici qui est, qui est curieuse, elle a envie d'aller voir. Et ensuite, je sais que le centre commercial c'est un peu l'endroit le plus occidentalisé, vous voyez. Genre là on est sur l'île avec le Yewido Park, à la taille des buildings. Je te dirais qu'on est à Miami, tu, tu verrais pas la différence. Et donc du coup je me suis demandé est-ce que. Ces endroits de Séoul, parce qu'on est dans la capitale aussi occidentalisée, ça l'est parce que euh, les États-Unis et la Corée du Sud ont toujours eu une relation super euh, forte, on va dire. Donc du coup, j'ai fait des petites recherches pour me rendre compte. Et en fait, il y a eu des relations très fortes entre les États-Unis et la Corée du Sud. Mais est-ce que c'est pour ça que c'est très occidentalisé Je ne sais pas, mais je vous explique. Attention, petit coup d'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Du coup, les Américains ont commencé à soutenir l'économie sud-coréenne au début des années 1900. Après, les Américains, ça reste des Américains, les mecs interagissent selon leurs intérêts. Donc quand le Japon est venu pour un petit peu coloniser la Corée, bah eux, ils ont soutenu le Japon parce que ça les a arrangés sur le moment. Donc ils ont soutenu la politique du Japon en Corée du Sud. Puis après, derrière, dès que le Japon a arrêté, bah, ils sont revenus aider les Sud-Coréens, notamment pendant la guerre de Corée contre la Corée du Nord, en leur livrant de L'armement, de l'argent, des choses comme ça, etc. Derrière, pendant la guerre froide, hop hop, guerre froide égale grosse alliance Corée du Sud-États-Unis, euh, ça permettait en fait aux États-Unis d'avoir un pays d'influence dans la région, dans une région qui était surdominée à l'époque, bah, je vais pas te faire un dessin, hein, par la Chine ou alors par un Japon en reconstruction après la seconde guerre mondiale, c'était pas Jojo. Donc la Corée du Sud s'est beaucoup développée comme ça, il y a eu des milliers de Sud-Coréens qui sont allés aux États-Unis, à l'inverse des Américains qui sont venus là, et c'est là où je pense qu'il y a eu une influence de culture, mais il faut savoir qu'en fait, après la guerre froide, dès que tu vois les Américains, ils avaient plus trop besoin des Sud-Coréens. Les, les relations sont devenues un peu moins bonnes et il y a eu un sentiment d'anti-américanisme dans la société coréenne, notamment pour des raisons d'exportation de riz, de bœuf. Les Américains voulaient un peu exploiter le marché sud-coréen en ce sens, sachant que le riz et le bœuf sont les aliments principaux dans ce pays. Et il y a eu également pas mal d'exactions euh, de soldats américains pendant la guerre de Corée ou notamment même après. Pour vous dire, en 2002, il y a deux soldats américains qui ont écrasé une enfant euh, sud-coréenne avec un tank. Et les mecs ont été disculpés Voilà, Ils ont été disculpés par la justice Autant te dire que ça a créé beaucoup de bordel Donc derrière ça en fait si vous voulez Les deux pays gardent une relation qui est très bonne Ils ont réussi à développer des trucs d'économie sympa Jusque quand les sud-coréens ont commencé à déranger un peu les américains En se développant trop fort Bah ça a pu créer des petits... Euh des petits micmacs, mais au global ça fonctionne bien. Et donc du coup la question est, avant qu'on rentre dans ce centre commercial du coup, parce que j'ai quand même envie, de... j'aime bien le petit point histoire, mais j'ai envie d'en arriver au bout, est-ce que Séoul est possède des endroits aussi occidentalisés et au global très occidentalisés parce qu'il y a une grosse influence américaine dans l'histoire euh, états unis Corée du Sud, ou alors est-ce que Séoul est où les aussi occidentalisé dans ses boutiques, dans ses manières, dans ses vêtements, tout ça machin parce que c'est une grande métropole et que d'une manière ou d'une autre, quand t'es une grande métropole connectée, bah tu deviens un petit peu ça de manière obligatoire on va dire, voilà, bon c'était ma petite question, vous me répondez dans les commentaires, je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont étudié la question de manière plus rigoureuse que moi moi je vais aller me faire plumer dans un centre commercial où je suis à peu près sûr que c'est pas là-bas qu'on va faire des bonnes affaires Je savais que j'allais devoir passer à la casserole et aller au centre commercial parce que madame voulait acheter des trucs, notamment chez Cos. Hop, Uniqlo et compagnie. Par contre, le faire au jour 2, c'est un next level. <rire> next level de puissance. Mais là, on l'a perdu. Hein. Là, ça y est, elle est dans les rayons, là, c'est fini. Hein. On va aller la chercher. Bonjour. Stop. Elle est belle. Tu as trouvé ton bonheur Ouais, et c'est genre moins cher qu'en France et c'est mieux soldé. C'est fait... les soldes, là Ouais, c'est les sols. Euh... Elle, c'est non, hein Je m'attendais pas à ce qu'elle me demande mon avis sur des tabliers, quand même. T'as voulu me faire la propagande pour ça <rire> Le trench d'inspecteur Gadget Moi, je trouve ça beau sur une femme. Enfin, même sur un homme, quand il est lancé et tout, c'est... Ah, bizarre. un peu élancé et tout, là, c'est pas ouais. mal. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas tapé à la bonne porte. <rire> Mais par contre, tu vois, même si c'est un homme, je vais l'essayer. C'est cher. C'est combien c'est 300 000 moins 70 ça fait à peu près 110, 120 000, c'est 100 balles. Ouais, mais ça va, pour du code, ça, va. Ça va. <rire> J'avoue que j'ai bien envie de faire le rat, là. 20 minutes avant des plats à 50 ça, ça me parle. Est-ce que ça te plaît, Zag C'est très euh, healthy euh... <rire> Bichette, ça fait deux jours, on mange pas grand-chose. J'en avais besoin. Aussi. Ouais. Bienvenue au parquet Widow, les amis. Un parc qui est situé juste à côté de l'Assemblée Nationale Coréenne, qui est derrière moi là-bas. Là. Mais forcément, Assemblée Nationale égale, petit monument d'histoire qui se rappelle, hop le petit avion directement de l'époque de la guerre de Corée. Encore une fois, le grand drapeau qui flotte en haut. Des grands buildings. Bon, là j'avoue, c'est un côté un petit peu Dubaï. Et en fait, moi, ce qui me fume et ce qui m'impressionne aussi, c'est que dans tous les parcs coréens que j'ai fait pour l'instant, alors là, ça se voit pas trop, mais en fait, c'est des terrains de basket. Il y a également des, des, des appareils de muscu, il y a tout. Genre c'est l'importance qu'ils ont mis dans le sport présent dans tous les parcs. Genre ça, j'avais pas réellement fait attention. Mais tous les parcs ici, il y a un petit truc de sport, un petit terrain, badminton, euh, muscu, tout ça. Franchement, propre. J'ai une petite feuille. On a le droit d'aller dans l'avion. Et ça, c'est l'intérieur. Regardez-moi ça. Avec, sur le côté, des petites vidéos. L'intérieur, je vous jure qu'il est bouillant. Fait super chaud les mecs. Mais ce que j'apprends sur la feuille, c'est que en réalité, Yehuido, donc là où on est, le parc, euh, pourquoi est-ce qu'il y a cet avion en plus de l'Assemblée nationale C'est parce que ici, c'était une piste d'atterrissage dans les années 45. Et que du coup, il euh, y a eu plein d'atterrissages ici, des avions américains. Et, encore une fois, un peu d'histoire des avions américains. Ça date de l'époque où ça se battait également contre le Japon pour la libération de la Corée et des trucs comme ça. D'ailleurs c'est pour ça que quand hier j'étais avec un petit t-shirt Japon, c'était pas super intéressant, hein. pas super intelligent pardon. Je trouvais limite que la place manquait un peu d'air et qu'il faisait assez chaud, frère, en sortant de l'avion, je me suis rendu compte qu'au final, on était pas si mal servi. L'histoire de la Corée les gars. Eh hey, c'est aussi dans les vlogs. Hein on va juste là-bas, on fait le tour jusqu'à l'Assemblée nationale. Je vous disais que ce lieu était rempli d'histoire. Ce roi que vous venez de voir, c'est le roi Sejong le Grand. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité en plus d'avoir dirigé la Corée il y a 600 ans Eh bien, c'est lui, l'inventeur de l'alphabet coréen. C'est grâce à lui, s'il est coréen, parle coréen. A l'époque, il allait dans son coin et contre l'avis de tout le monde, bam bam, il a drafté un alphabet. Et 600 ans plus tard, c'est toujours cet alphabet, le Hangul, qui est utilisé ici en Corée. Vous excuserez ma prononciation, j'ai dit Hangul. Bon, après, il y a du contre-jour, donc je l'ai fait à l'iPhone celui-là, mais bon, allez, pour le kiff, il est là. Dédicace, mes respects. Les gars J'ai perdu maille C'est quoi le tangoulou En fait c'est un fruit Alors ça c'est juste un exemple parce que sinon les fraises elles seraient mortes depuis longtemps En fait c'est un fruit qui est enrobé d'un sirop de sucre tu, tu veux prendre croques, ça Ouais Non non pas tout juste un moi moi j'ai le... Le sucre j'ai déjà donné. Faut que je donne l'argent <rire> Ouais ouais ouais. Maï ouais. ouais. bah, montre-nous. Vous voyez c'est le sucre et là c'est les fraises. Oh là là là là là. Si un jour vous voulez essayer, c'est au bout de Yewido Park. Mmh. J'ai jugé trop vite. En fait c'est comme une pomme d'amour sauf qu'au lieu de la pomme, c'est de la fraise. Non mais surtout la fraise elle est fraîche. La fraise est fraîche. Et ça c'est exceptionnel les gars. Moi j'aime pas la fraise. Mais la fraise fraîche plus un petit peu de sucre là Je pensais c'était un truc de sagouin, c'était bon Alors on va s'approcher, il fait des quais Et après on va aller au lieu du live IRL Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je veux m'approcher du quai <rire> Il y a un détail qui compte pour moi Hier il y avait comme une sorte de plan dans le parc Avec un truc écrit I love Seoul, une sorte de, Et c'est Mike qui a filmé Bon on peut pas lui en vouloir hein, mais c'était pas super bien filmé Il y en a un autre ici en hein, plus grand devant moi Avec derrière des bâtiments Et le fleuve qui passe Seoul alors, je voulais reprendre un plan devant, genre faire comme une sorte de flex. Sauf que je crois que je suis arrivé devant euh, <rire> le club des vieux du dimanche qui vont danser devant. Donc, euh, je vous laisse admirer. Voilà. <rire> j'adore les Coréens, vraiment, j'adore. Moi, je sais pas s'ils si m'aiment, moi, hein, mais <rire> moi, je les aime bien. <rire> Bon, vous m'accorderez qu'il y a un petit flot, quand même, et on choisit pas nos endroits au hasard. Nous sommes à Dong Des et voici une des portes qui caractérise l'endroit, avec bien sûr. Des centres commerciaux et compagnie En fait c'est l'endroit que j'ai choisi pour commencer le live IRL On va commencer avec cette porte Alors imaginez-vous les mecs sur Twitch qui vont commencer à voir ça Ensuite on va aller marcher tout le long de là-bas Là où il y a des remparts etc Donc euh, archi stylé Et ça va nous mener jusqu'au parc de Naxan Hier on était avec Yassir C'était un abonné que j'avais rencontré ici dans un restaurant de poulet Bon, c'est un des meilleurs contextes Encore une fois où tu peux rencontrer quelqu'un Aujourd'hui je suis avec de mon frère Ça va quoi mon frère, tu vas bien Tranquille Ouais, ça va, ça va Je vous le présente Je l'ai rencontré à la mosquée, si ce n'est pas beau ça Je l'ai rencontré à la mosquée vendredi dernier Et je lui ai dit bah écoute je fais un live IRL aujourd'hui Est-ce que ça te dit de venir Donc c'est énervé, ça va mon gars, tu vas bien Ça va, ça va toi. Tu restes jusqu'à combien de temps Tu restes combien de temps Moi je reste jusqu'au 24 juillet 24 juillet ouais. 24 juillet, je pense que je vais peut-être rester jusque là Ou alors peut-être un petit peu plus Nous on va voir si on va pousser avec May Mais là on va commencer le live IRL C'est la petite partie Twitch de la vidéo Il y a une mamie en bleu là-bas là T'as là. le quoi la salue Oh, la sœur, elle nous salue. Elle nous salue, j'ai fait un cœur de long <rire> Let's go. Ah oui. Ah là, les gars, vous avez le droit à un show. Ah là, vous avez le droit à un show de Zaza. Ils sont adorables Regardez les gars c'est incroyable Mais celui qui a dit en Corée il y a trop d'activités genre des PNJ, c'était 100% vrai frère C'était 100% vrai, tu te balades et tu rencontres 5 chiens comme ça Oh regarde, ils se coulent dans oh. oh, là, là. Ils sont adorables, regardez Regardez un petit chien Encore une fois Oh, oh oui il est adorable lui Oh, bah il est gentil. Oh, tu veux lécher les doigts de pied de l'arabe oh. oh, tu veux lécher les doigts de pied du robot Oh, il est trop gentil. Bye Bye Ouais, je vous le dis, c'est trop bien ici. Tu fais... Ici, tu fais 300 mètres. Et te... Juste en une montée, on a vu une meuf qui fait du saxo. On a vu un groupe de et On a vu euh, un groupe de mamies. C'est trop stylé, ça ah regardez, ils ont tourné déjà des scènes de film ici. Ah mais là il y a de drama, des scènes d'amour et tout. Ah bah ben, voilà. Regardez. Cool. En tout cas là, t'as des vues. Oh les vues sont énervées. Les vues sont énervées. Regardez, c'est trop stylé, sérieux. Et c'est fermé t'as En fait j'ai l'impression ici, c'est animé le soir. Ouais. Putain mais ça a l'air trop bien il y a un grand miroir. Ah si je veux montrer mon grand corps bah, ah, c'est très, très gentil Maï merci tu me mets en confiance avec des bonnes bouteilles de bière <rire> des tsintao bien fraîches <rire> Bon attends Maï a dit si tu veux montrer ton grand corps et ben bah, on bien, va... Bien. Ben oui, ben oui. Moi je pense que le printemps, ça, ça doit être exceptionnel. Genre, c'est connu que l'été, c'est pas idéal pour la Corée. Souvent de la grisaille, grosse chaleur humide. Les gros bisous, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit soit à tout à l'heure, soit à demain.